N.C.G. La Scolazis et de retour la 9 production Records. Si t'as pas de bivre, quand tu sers sais à rien Si t'as pas de gova quand go tu sers sais à rien Si t'as pas, pas de karibre, quand tu ne veux rien T'as si pas de traîne avec toi, juste par exemple Si t'as pas de bivre, gros, tu sers sais à rien Si t'as pas de gova gros, tu sers sais à rien Si t'as pas, si pas de karibre, gros, tu ne veux rien des potes traînent avec toi juste par intérêt, C'est à rien, sert à rien, c'est à rien, sert à rien gros tu sers à rien, c'est à rien, sert à rien, c'est à rien, sert à rien gros tu sers à rien. Tu veux pas faire des collèges, tu veux devenir pion d'entreprise. A la fin une carte bleue des allemandes, puis des cartes grises, ne crois pas tes destinées, il y a souvent la chance, la victoire est à nous, ils ont déjà perdu d'avance Pour nous contrer Mainigue, les ennemis forment une alliance Pour être dans mon délire, trop souvent suivre la tendance Pas d'école, pas d'avenir, mais certains réussissent sans brevet, même sans diplôme Mineague, les millions sont déjà au chevet N'applique pas les maths sur la vraie vie, tu seras pas ceux qui et et, et, et, et, et, et, et. et, Italien comme entre le compte et eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. depuis tout petit, on m'a prédit mon avenir. On m'a dit plus tard, tu seras pas ce que tu vas devenir. Comme une balle perdue, c'est comme ça que tu vas venir. Comme un mec en cavale, c'est comme ça que tu vas repartir. Si t'as pas de pire, gros, tu seras rien. Si t'as pas, tu sais si pas de govra, gros, tu seras rien. Si t'as pas de Karim, gros, tu ne vaux rien. Tes potes traînent avec toi juste par intérêt. Si t'as pas de pipe, gros, tu sers sais à rien. Si t'as pas de Covid, gros, tu sers sais à rien. Si t'as pas charisme, gros, tu ne vaut rien. Tes potes traînent avec toi juste par intérêt. c'est rien. Avec la team, ils sont tous présents. Vous connaissez la TES 2018-2019. On reste la porte refroidir. Use beat. Soko, l'âme le marin. Abdurrahman in the beat. Si t'as pas de bib, go, tu sais rien. Si t'as pas de govac, go, tu sais rien. Si t'as pas de carines, pour tu ne rien. Des potes traînent avec toi juste par intérêt. C'est